Et bien là en fait c'est qu'il y a la corde qui traîne par terre et du coup là euh, pour éviter que les compétiteurs bah, mettent des coups de crampons dedans et ça fait un, une trop grande longueur euh, au niveau sécurité donc du coup on va rajouter un point pour pouvoir couper en deux et surtout bah, protéger le, le brin de corde pour que, que ça soit efficace.